Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de Star Citizen. J'espère que vous allez tous très très bien en ce vendredi après-midi. Euh, merci pour la lumière, surtout parce que là il y a du soleil en fait, ça change beaucoup de choses. Euh, là en vrai je suis à peine surexposée. Et bonjour Arlo, bonjour Batou, bonjour Tiberius, bonjour Zad, bonjour Xagza, -Xa, bonjour Giga, bonjour tout le monde. Alors euh, aujourd'hui ça va être un SC news qui va être plutôt court parce qu'il n'y a pas euh, énormément d'informations, il n'y a pas de traduction à faire par exemple sur, sur l'inside. C'est plutôt de la visite mais c'est des très bonnes nouvelles. Euh, si je suis un vampire c'est juste que j'ai mis beaucoup de crème solaire, c'est pour ça. Euh, donc, on va commencer par un petit truc intéressant qui n'est pas réellement une news en soi, mais qui est, que, que je trouve cool. Il euh, y a quelqu'un sur Spectrum qui a parlé de, de la vieille vidéo du, du Freelancer, pour ceux qui la connaissent. C'était la pub qui était sortie à l'époque pour les Freelancer. Et euh, dedans, on voyait oui, on va le voir, que euh, les réacteurs en fait, pouvaient aller vers le bas, donc faire du vétol en gros. Euh, et permet de, de ralentir. Bon, outre le fait qu'en termes de design, c'est assez atroce, c'est vrai que du coup, ça, ça laissait penser que le freelancer pourrait, pourrait faire ça à terme. Et je pense qu'au au début, c'était une volonté de, du dev. Seulement pour différentes raisons techniques, ça n'a pas été euh, possible de le faire. Et ensuite, là, vous imaginez bien, en plus avec la longueur, la longueur pardon, des landing pads, par rapport à la longueur des réacteurs, ça n'aurait strictement aucun sens. Ceci étant dit, il euh, y a eu un dev qui a répondu et il expliquait en fait qu'ils étaient en train de développer une nouvelle tech pour faire du blend space, et donc en gros qui permettrait d'avoir un vrai squelette au niveau des vaisseaux, parce que ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, c'est un truc un peu complexe, ça tient plus de l'animation que, que du squelette, bref. On va pas forcément rentrer dans le détail. Mais ils sont en train de développer une nouvelle technologie, notamment pour le Centokai, justement, qui va vraiment en profiter. Et donc, il explique que ça devrait normalement permettre d'avoir beaucoup plus de mouvements euh, à terme sur les vaisseaux, quelque chose de beaucoup plus intéressant, et donc d'avoir des vrais vétoles, si je puis dire, sur, euh, sur les vaisseaux. Par contre, il insiste sur le fait que, par exemple, le caterpillar ne le recevra pas, et que même si lui, il aimerait que le freelancer ait un peu de mouvement, ce sera plutôt à l'équipe de design de décider de ça. Et à mon avis, ils ne feront rien de ce côté-là, parce que justement, il y a un vrai problème avec les réacteurs. Ou alors, il faudrait carrément un redesign des réacteurs. S'il y avait un redesign des réacteurs, là, on pourrait se dire, pourquoi pas Mais je trouvais ça plutôt intéressant, et il donnait ensuite comme exemple... Euh de, de, de vétol qui fonctionnerait avec un, un vrai vecteur sur l'Idriss, le Reclaimer, le Thérapine, le Mol, etc. Euh, il pense aussi que ça permettrait aux constellations, aux, aux ventilateurs des constellations, d'avoir un petit peu de mouvement aussi. Ce qui pourrait être plutôt pas mal. Et voilà. Donc c'est la, la petite information sympa que je voulais partager avec vous. Je trouve ça toujours cool de savoir ce qui se prépare en arrière-plan. Ensuite, euh, j'en ai parlé hier pour ceux qui étaient là, mais je le redis aujourd'hui. Euh, ce week-end, il va y avoir un stress test des serveurs du PTU. Donc si vous pouvez vous connecter euh, à ces heures-là, vous pourrez croiser euh, des devs qui seront aussi en ligne. A savoir que les horaires sont un petit peu particuliers. Que, par exemple, euh, là nous, ça va être en gros à 3h du matin... Euh, Aujourd'hui, euh, samedi à 20h, et sinon à 3h du matin aussi, et dimanche euh, 20h et 3h du matin. Ou Du coup c'est 21h, pardon, pas 20h. Donc si vous êtes dispo dans ces horaires-là, euh, n'hésitez pas à y aller. Et donc ce stress test euh, servira à voir si le PTE est assez stable pour permettre éventuellement euh, la 3.18 de sortir la semaine prochaine ils le mettent juste là. Ils espèrent faire une release live la semaine prochaine. Mais tout va dépendre grandement de ce week-end et des correctifs à venir. Le cutter aussi, tout à fait. Après, si il y a plus tard, il faudrait qu'il soit équilibré sur la longueur du ship. Exemple, le cutlass qui est sur l'étoile que l'arrière, le vulture pour le coup... On a devant et derrière. Alors, ça, je pense pas qu'ils le feront parce que. Euh, rule of cool. La, la règle du cool. C'est-à-dire que le design du vaisseau prime sur le réalisme de, de la position des réacteurs. Et euh, moi, j'irai toujours dans ce sens-là, tout simplement parce que si on veut appliquer du réalisme au, au modèle des vaisseaux, le reclaimer ne peut pas voler. Voilà, et donc ça limite grandement ce qu'on peut faire dans Star Citizen. Et comme je trouve que ce serait plutôt inintéressant d'avoir un réclameur qui ne vole pas, euh, on essaie de trouver un juste milieu, en gros, entre des vaisseaux qui ont des designs beaux et intéressants, des réacteurs qui ont la classe, mais une physique appliquée qui est cohérente et qui est fonctionnelle, on va dire. Et moi je suis vraiment pour ça. Ensuite, on va passer au, à l'inside, pardon. Le terrapène et la Valkyrie sont plus réalistes. On pourrait dire ça, ouais. Et au revoir, un acteur de 35 mètres de long. <rire> Le meilleur des deux mondes, tout à fait. Exactement. Euh, donc comme il n'y a pas grand chose à traduire, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tourner l'inside derrière moi pour que vous puissiez profiter des, des images. Euh, avant de commencer, petite précision, on est sur euh, Pyro 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Et euh, je tenais à dire que j'aime beaucoup le rendu des montagnes à l'arrière. Parce que c'est un truc, je trouve, qui marche pas du tout sur Microtech. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas l'expliquer. Mais visuellement, là, sur Pyro, je trouve que les montagnes fonctionnent. Euh, ensuite, je reviens un tout petit peu en arrière pour que vous puissiez voir la taille du truc. Moi, personnellement, j'étais à fond sur cet inside. Euh, parce que je trouve que c'est le début du gigantisme. Je vais essayer d'expliquer ça. Euh... <coughs> Pardon. Le gigantisme est toujours une question de contexte. C'est-à-dire que si je vous dis que ça, c'est une ville, vous allez me dire c'est tout petit, c'est une catastrophe, c'est nul, les... Les, euh, les bâtiments de, de Star Citizen sont tout petits, c'est horrible. Mais si je vous dis que ça, c'est un petit complexe souterrain euh, industriel, tout de suite, ça lui donne une échelle beaucoup plus grande. Et quand on voit la taille des bunkers qu'on avait jusqu'à maintenant, des avant-postes et ce genre de choses qui étaient vraiment minuscules, je trouve que là, on arrive à des échelles qui fonctionnent vraiment visuellement, qui ont, qui ont de la gueule et... Et, et j'aime vraiment là où on se dirige, rien que les, les petits teasers qu'on a eu sur la rain station de, de Pyro, ça, ça marche quoi, vraiment, vraiment ça marche. C'est du white box ou grey box C'est du white box. La ligne de crête mieux récit possible, la démarcation des Plain est mieux, est mieux faite, possible, possible, possible. j'ai mal expliqué pourquoi, hein. c'est vraiment du ressenti, mais je trouve que ça fonctionne. Euh, donc oui, tout ce que vous allez voir est en phase de White Box, donc pour l'instant ils sont vraiment en train d'essayer de décider des échelles, euh, des emplacements des choses, des, des designs, et des machins. Et donc ils laissent les choses très très simples pour qu'ils puissent les modifier facilement. Et bien que le, là ce soit fait à la main, l'objectif en fait c'est vraiment de réussir à créer des modules procéduraux pour que qu'il euh, puisse créer des règles, pour que chaque complexe soit différent. Euh, il expliquait à la fin de l'épisode, en gros, que celui-là a 17 pièces, 17 types de pièces et euh, deux overlays, donc ce qu'on appelle l'overlay, c'est l'habillage. Donc en gros, euh, propre ou sale, ce genre de truc. Et bien sûr, après, il y aura d'autres overlays, comme euh, la marque... Euh, Bering, euh, la marque ville, enfin bref, peu importe. Microtech est en selon les régions. Là, c'est plus basé sur l'attitude, plus cohérent. Euh, alors pour moi, c'est pas tant la neige que la, la, la forme des montagnes un peu plus agressive qui, je sais pas, qui fonctionne mieux. Mais c'est pas tant la neige que, que le, le, le rendu visuel. Euh, ensuite là on le voit pas forcément mais en gros on a des hangars pour atterrir, euh, on a des pads mais il y a aussi des routes donc potentiellement on peut venir euh, à partir du sol. Euh, donc comme je disais on est en face de white box mais il faut bien comprendre que en fait, la grey box peut aller plutôt vide une fois qu'ils auront réussi à valider les échelles et les ensembles, en gros le, le, le design, puisqu'ils vont utiliser des assets qui existent déjà en jeu, il va y avoir assez peu d'assets qui vont être créés, euh, être créés volontairement pour le, pour le bunker, donc c'est quelque chose qui peut arriver assez vite, et euh, normalement c'est vraiment quelque chose qui est prévu pour arriver cette année quoi qu'il arrive. Et même s'ils sont face de White Box, on voit qu'ils sont plutôt bien avancés, euh, je crois que lui il estimait qu'ils sont à la moitié en gros, de la white box. Et euh, l'idée qui est en tête, c'est vraiment d'avoir un endroit qui est multifonction. C'est-à-dire, on va pas juste venir livrer des caisses, ou on va pas juste venir tuer des gens. Ça va vraiment être fait pour interagir avec plein de choses, que ce soit possiblement euh, pour que vous puissiez travailler sur le long terme. Bon, ça, c'est moi qui, qui le dis. Euh, livrer des caisses, bon, ça, ça restera. Euh, des missions d'infiltration, euh, aller fabriquer des choses, donc comme je disais potentiellement, aller euh, faire de la, de la grosse livraison, c'est-à-dire livrer des conteneurs. Ah, je, une petite seconde, je vais revenir en arrière. Un truc très important. Ça. Ça, c'est très important parce qu'on voit que dès le départ dans la création, ils anticipent énormément de choses. Ce que vous, ce que vous voyez là, c'est une bouche d'aération qui est prévu pour faire de l'infiltration. Donc très très tôt par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans Star Citizen, on voit qu'ils anticipent énormément. On passe de quelques minutes à faire le tour des bunkers à quelques heures pour un complexe, complètement. Le but de ces complexes est la gestion de marchandises, j'ai bien compris, il faut donc s'attendre à un spaceport conséquent en surface. Euh, non, ce que tu vois en surface, c'est ce qu'il y aura. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura euh, possiblement beaucoup de complexes. Euh, dehors, en fait, il explique qu'il y en a un justement qui n'est pas très loin à un autre. Mais non, non, ce ne sera pas des grands, des grands spaceports. Pas du tout. Donc là, on arrive dans le hall principal. Donc c'est là où, en gros, il y aura tout le branding. Euh, la mise en avant de la marque, euh, un bureau pour euh, possiblement aller prendre des missions ou, euh, ou déposer des choses. Et on, on voit qu'en termes de design, ils sont déjà plutôt bien avancés, surtout sur le, le passage et, et la navigation qu'il y a là. J'aime beaucoup, je vais venir en arrière un peu trop. j'aime beaucoup la vue que ça offre on voit vraiment que c'est immense justement par rapport à ce qu'on a l'habitude de, de connaître ah et voilà là-bas au loin juste ici je ne sais pas si vous arrivez à le voir mais il y a effectivement un autre complexe des mini lorvilles 1.0 on peut voir ça comme ça Mais c'est vraiment en tout cas quelque chose d'officiel, d'industriel, et, et donc de, de civil pour l'instant. On verra à terme, pour l'instant il n'y a pas de, de, de version militaire. Je pense que ça arrivera sûrement par la suite. Là il y a des bureaux où possiblement, pareil on peut avoir un PNJ. Là, je pense que vous avez vu, je vous remets. On a de nouveau une ventilation qui permet de s'infiltrer <coughs> donc on peut imaginer des missions qui permettent d'aller de, voler des informations Alors je vais avancer un tout petit peu voilà là on, on va vraiment rentrer dans le cœur du complexe et. Ce qui me réjouit vraiment, en fait, par rapport à tout ça, c'est que, je sais pas pour vous, mais moi ça fait pas mal d'années maintenant que je, je joue aux jeux vidéo, et je suis beaucoup le développement des différents jeux, et chaque fois qu'on a des concepts, on a des concepts absolument magnifiques, avec des échelles grandioses et tout, et quand on voit le résultat en jeu, il y a toujours quelque chose d'un petit peu décevant dans, dans la mise en œuvre du truc, dans le sens où... Alors, les devs font toujours un très beau travail, hein, j'insiste là-dessus. Mais c'est un petit peu décevant dans le sens où on a des échelles qui sont beaucoup plus petites, on a moins de détails, et, et donc on perd ce côté grandiose. Et là, c'est la première fois de ma vie où je vois un résultat qui est quasiment un pour un avec les, les concepts qui ont été présentés. Euh, J'ai presque envie d'aller les, les rechercher. Euh, je vais tenter de savoir si je les trouve très très très rapidement. J'ai juste ça. Ok, j'ai réussi à trouver. Alors c'est en haut c'est en bas ça je trouve un truc un peu, un peu similaire. Hop. Donc ça, c'est les présentations qui avaient été faites à la CitizenCon. Et donc on, on voit qu'on a, on a la plateforme, on a l'entrée. Autre truc, voilà. <coughs> on voit là, que là, il y, y a un homme qui se tient debout. On a le l'espèce de, de truc de contrôle, et si on revient sur leur version à eux, on est super proche, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. Et, et, et c'est vrai que c'est ce que je redoutais quand ils ont montré les concepts à la City of Uncall. Je me suis dit, c'est beau, c'est très, très beau, mais une fois de plus, ça va être des parce que ça va être tout petit, on aura un tout petit ascenseur et machin, et, et non, pas du tout, quoi. Euh, certains souterrains auront des accès à la surface via plusieurs complexes à l'extérieur. Alors, je ne sais pas du tout, tout, Je sais pas, il en a pas parlé. Euh, si, si moi je donne mon avis comme ça, très subjectif, je dirais que c'est pas impossible. <coughs> Parce que quand vous allez voir euh, la partie souterraine, vous allez voir que c'est plutôt grand et qu'il y a des. Des tunnels qui sont très très longs, donc on pourrait imaginer que certains soient reliés ensemble. Mais eux, en tout cas, en n'ont pas parlé. J'en parlais avec Norby hier, j'étais impressionnée par la proximité de ce qu'on avait à la Citizen Gun. Complètement. Ils sont réalistes, ils ont une approche de designer du bâtiment. Je sais pas si c'est réaliste. Euh, parce qu'il manquerait beaucoup de structures de, de soutien quand même. Et euh, il y aurait des gros problèmes de ventilation par rapport à, à la profondeur à laquelle ils vont. Mais en tout cas, c'est crédible et cohérent. C'est tout de même dommage de ne pas profiter de la surface vide des lunes et planètes. Euh, faut pas le voir comme ça, saut. So. En fait, que ça c'est un truc en plus. Euh, si planète il y a, complexe souterrain il y aura. Pourquoi parce que c'est beaucoup plus facile à maintenir en fait, des complexes comme ça pour obtenir des ressources que de faire des gros trous. Les, les carrières à ciel ouvert, en vrai, ça marche pas bien. C'est un peu moins dangereux, on va dire. Mais du coup, c'est beaucoup plus dur à exploiter. Et, et donc, ça, ça a beaucoup plus de sens. Mais il faut voir que ça, ça va venir euh, en complément d'autres choses, en fait. C'est pas à la place d'eux. à de pouvoir livrer des marchandises dans ses bunkers. Complètement pareil. Donc là il veut faire son petit tour pour descendre. On va avancer un petit peu. Là, Une fois de plus on, on voit les échelles. Hein. Euh, je tiens à préciser quand même qu'il a utilisé un champ de vision qui est très large. Donc il y a une petite déformation de l'image. Donc ça prend en compte. Et donc là, il va se diriger vers le bureau des admins. Voilà, on a, là on a le bureau des admins classique, avec les conteneurs de livraison, le bureau, ce genre de choses. Euh, pourquoi pas des marchandises à acheter, des tenues, des trucs comme ça. <coughs> Pour une fois, je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est rare. Euh, T'es pas d'accord sur quelle partie donc là il va prendre un ascenseur à pied, il va pas prendre la, la grande plateforme à cargo qui d'ailleurs n'est pas là. Et je trouve que cette partie fonctionne terriblement. J'ai l'impression de voir la scène dans, dans Metal Gear 2. Là la, la sensation est absolument grandiose. On sent qu'on s'enfonce dans les entrailles de la Terre sur le fait de placer autant de structures souterraines plutôt qu'à la surface, mais c'est rien. Bah, euh, c'est simple, une structure souterraine, tu peux la pressuriser et faire en sorte que ce soit respirable. Donc les gens n'ont pas besoin d'être en combinaison, c'est moins dangereux. Euh, si tu es sur une planète où tu peux pas respirer, bah, du coup ton truc à ciel ouvert, tu es obligé d'avoir des combinaisons. Euh, et ensuite, une carrière à ciel ouvert, euh, tu es obligé d'évacuer euh, les eaux s'il y a de la pluie. Donc t'es es sujet aux intempéries. Donc je, je te garantis que si les carrières à ciel ouvert étaient si efficaces, il y en aurait partout euh, chez nous. Et pourtant, on a tendance à les éviter. Je me demande comment ils vont varier les intérieurs avec une approche pressurale et en faire en sorte que les pièces ne soient pas toujours les mêmes. Alors principalement l'overlay parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Donc par exemple au lieu d'avoir des arceaux jaunes, ici tu mets des arceaux bleus, c'est con mais c'est efficace, ça, ça peut suffire à changer les choses. Euh, ensuite évidemment le placement entre les, les différentes pièces, ça permet déjà de faire pas mal de variations. Et ensuite peut-être, s'ils ont le temps, parce que ça malheureusement ça demande beaucoup de ressources, euh, des, des assets en plus. Mais ça, ça coûte cher. Plus difficile à attaquer aussi, tout à fait. Et là, on voit la nacelle de cargo qui se met à remonter. Et enfin, avant de pressuriser, il faut creuser et faire tout ça sans pressurisation. Mais c'est pas l'agilité, mon problème, c'est d'en mettre si peu à la surface alors qu'il y a tellement de place. Mais comme, comme je te disais, ça vient en complément en fait. Hein. Là, c'est juste que. Euh, ils veulent des complexes souterrains parce qu'il y a des opportunités intéressantes et à côté de ça il va y avoir des trucs sur terre aussi vraiment j'insiste là dessus ça c'est pas à la place d'eux c'est un complément une fois de plus on voit l'échelle qui fonctionne très très bien, le hub central. Alors après il a montré des, des espèces de grues, il expliquait que possiblement on pouvait monter dessus. Ah là c'est assez intéressant, il parle du fait qu'il y a un checkpoint à cet endroit là. Et donc euh, possiblement vous auriez besoin d'accréditation en fait pour pouvoir passer. Et que si vous n'avez pas d'accréditation, en gros soit vous avez des problèmes, <rire> soit justement vous pouvez tenter d'utiliser les chemins secondaires, donc les fameuses ventilations dont on a parlé tout à l'heure. Mais au final, euh, il nous remontre, ah bah tiens, il en montre une, là, une petite ventilation, voilà. Au, au, au final, on est vraiment en train de revoir ce qu'on a vu à la CitizenCon, quoi, hein, en, en un pour un. C'est juste, voilà, c'est les concepts de la CitizenCon en vrai. Euh, si jamais, pour ceux qui ne comprennent pas trop ce qu'on voit, tout ça, c'est euh, un placeholder à la place de la roche. Bon, Tous les trucs que vous voyez comme ça, en gros, ce sera de la roche. Tout à fait, euh, Allô. Là, il explique aussi qu'il y a différents types de, de tunnels. En gros, que plus vous allez dans, dans les tunnels lointains, plus possiblement euh, les, les tunnels seront petits. Et euh, qu'il y aura une forme de, de dédale un petit peu dans, dans lequel vous pourrez aller. Alors, il ne les fait pas visiter. Je ne sais pas pourquoi. Mais on voit un petit aperçu euh, quand il s'approche. Voilà, là, on voit, on voit à peu près. On voit qu'il y a un petit réseau de, de routes secondaires. Je pense que là, il pourrait y avoir des trucs assez intéressants. Ensuite. Là, on arrive encore dans une autre zone. Là, il y a une petite zone de... de bureau, je crois, si mes souvenirs sont bons. avancé. Comme je disais, il n'y a pas grand chose à, à traduire en vrai. Hein. C'est vraiment une visite. C'est pour ça que je vous conseille de, de le regarder par vous-même. Parce que si, si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est vraiment pas grave. Je vais juste vous montrer encore les grues. On voit des poubelles. Et vous voyez, à chaque fois, c'est des nouvelles pièces hein, qu'on voit. Ils ne repassent pas par le même endroit. <coughs> Donc là, on va un petit peu des routes secondaires. On pourra emprunter si on fait de l'infiltration. Et voilà, les fameuses grues. Et du coup, il parlait justement de la possibilité de les, de les opérer. Le bon mot, ça, enfin de les utiliser euh, en grimpant à, à, à l'échelle, en allant au, au truc de commande et donc possiblement déplacer des, des conteneurs. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une mission pour voler des conteneurs Je ne sais pas. Ça, c'est possiblement un peu, un peu extrapolé. Mais ça pourrait être plutôt intéressant. Et ça serait vraiment drôle, par contre, qu'on puisse euh, avoir un, un job dans le truc. Là, on voit bien l'échelle qui permet de monter. Et pareil, les proportions fonctionnent très très très très bien. C'est assez intéressant de voir les unités aussi sur les conteneurs, 32 SCU, 16 SCU. C'est-à-dire que possiblement, ils sont, ils sont en train de les, les créer pour de vrai leurs conteneurs. Ça c'est un truc qui manque terriblement dans le jeu aussi, hein, pour les perses. Voler des choses dans les conteneurs, tout à fait. Merci pour le follow euh, Avoc, merci beaucoup. Et donc voilà, là on arrive en gros à la fin de la vidéo. Et comme il explique la dernière fois, ils nous ont montré le, le planning et tout de ce qu'ils envisageaient de faire, et là ils montrent les, les avancées. Donc euh, je répète, eux ils estiment qu'ils sont à peu près euh, à la moitié de la white box. Donc je pense que euh, en gros ils sont en train de finir, de définir les tailles. Et derrière, il leur reste encore à, à créer les modules. Et après, il va y avoir la, le passage en greybox, la pleine production, si je puis dire. Et, euh, et ça arrivera dans nos mains. Des conteneurs pleins de fin lait. <rire> Ce serait plutôt rigolo. Et salut dravi et donc voilà pour cet inside qui est vraiment intéressant, qui fait du baume au cœur et qui qui donne confiance en, en, en l'avenir euh, esthétique de Star Citizen. Parce que je j'ai confiance dans le projet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui me chagrinent. Euh, par exemple, les, les premières stations, euh, les nouvelles versions de stations, quand ils les avaient montrées... J'avais été un petit peu déçue par la taille, justement, je l'ai trouvée un peu petite. Et, et j'avais peur que Star Citizen reste dans le, dans le petit et dans le concentré. Et donc de voir ces choses-là qui arrivent, ça, ça me donne vraiment confiance. Et j'ai hâte de voir du coup les, les portes de, de Harcorp dans la, la ceinture de, de Aaron. Je me dis qu'effectivement, là, on pourrait avoir du gigantisme. Et du coup, devoir les bouger pour accéder à ce que l'on cherche. Il y a de fortes chances, ouais. Je veux surtout que je voudrais les mêmes écrans pour bosser. <rire> Le petit incurvé, il est pas mal. Eh ben écoutez, euh, bah, c'est tout pour aujourd'hui, en vrai. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Comme je vous disais, ça allait être un essay-news plutôt court. J'ai pas grand-chose à rajouter. Euh, du coup, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour de nouveaux SC News et puis du coup je vous souhaite une très très bonne après-midi comme toujours ça m'a fait extrêmement plaisir d'être en votre compagnie je vais vous faire plein de gros bisous des étoiles et je vous dis à la prochaine ciao ciao